Eh bien, euh, salut, heureux. Euh, on est actuellement en caméra embarquée. encore une fois. Euh, on est en train d'arriver devant le stand de, de Mayou et ses créations. Euh, comment ça va, toi, depuis le temps Salut, ça va, et toi va. Et vous Oui, et vous euh, Bah écoute, euh, là, on est en train de faire l'interview. Euh, T'as fait le premier jour hier, comment ça s'est passé Bah, ça a été, il y avait euh, surtout beaucoup d'échanges. Ouais. Voilà, humainement, c'est vraiment sympa. Euh, toi tu avais fait la première saison euh, pour ta part l'année dernière, euh, une petite différence par rapport à l'année dernière ou quoi Oui, il y a beaucoup plus d'influence, je trouve globalement les gens ont peut-être moins peur euh, par rapport au Covid etc. Donc oui, il euh, y a plus d'influence et il y a surtout plus de créateurs et plus de stands aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu plus de monde que l'année dernière parce que c'est vrai que c'était euh, un peu plus euh, doux. Pourtant on avait beaucoup de monde l'année dernière, on avait un peu plus de 1000 personnes mais euh, en, en termes de stands on avait un peu moins. Voilà. Ouais. Euh, les, organisat les organisateurs m'ont expliqué qu'ils avaient une limite obligatoire à pas dépasser Donc il euh, n'y avait pas eu de conférence, Là, ils ont pu relancer le projet Donc euh, ouais, je pense qu'ils sont plus libres tout simplement euh, T'as eu un peu de monde toi pour ta part ou pas euh, Ouais bah ouais, ouais franchement il ouais, y a eu beaucoup de monde qui sont venus euh, regarder, demander Donc euh, un intérêt quoi, tout simplement Alors toi on t'a reçu sur le canap hein, pour la saison 1 Bientôt la saison 2 pour notre part ouais. euh, Un nouveau passage sur la saison 2 Bah ouais carrément ouais bah écoute, merci encore. Et puis, euh, tu fais quoi là actuellement euh, Là, je suis en train de bosser sur une veste euh, Stranger Things. C'est super stylé. Alors, je sais pas sur le plateau si euh, vous aimez Str Stranger Things, mais bon. Super stylé. Voilà. Donc c'est par rapport à la dernière saison en fait. Là, c'est vraiment la référence sur la dernière saison qui a beaucoup marqué euh, le public. Euh, notamment avec 11 et du coup avec euh, la confrontation. Voilà. Ok, bah je te remercie. Bah écoute, passe une bonne journée. Alors, on a une petite question de la part du plateau, est-ce qu'il y aura une création pour le canab Bah oui, ça peut être faisable, oui. <rire> ok, de toute façon, on va voir ça, mais ça peut être sympa, ouais. Oh, des shorts, oh, ça peut être stylé. Mais, euh, non, en oh, vrai, des t-shirts, tu veux pas nous aider à faire des t-shirts En oh, vrai Ok, bon, faut... on, va, on va voir ça, faut qu'on en parle, on en parle. <rire> on va avoir nos t-shirts, les gars. Ah oui, alors si vous voulez, un peu euh, vous donner la petite affiche. Alors les gars, est-ce que vous m'entendez sur le plateau Donc du coup, euh, là on est, devant un, un, pardon, on est devant un stand de Stargate, donc une association qui aime le Stargate en l'occurrence je pense. Euh, bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre stand ouais, Bonjour, donc euh, nous sommes euh, sur le stand de Stargate... Euh lg 4 f qui est une association euh, sur, euh, costumée sur la franchise euh, Stargate voilà, aussi bien donc, euh, par rapport au film euh, La Porte des étoiles que la série SG1, euh, Atlantis et Universe euh, Nous exposons des, des accessoires qui, et des costumes qui sont liés à la franchise Il voilà, euh, y a des accessoires euh, qui, qui sont soit euh, d'origine, enfin, euh, qui sont des originaux, qui proviennent de, de la production. Okay. Certains, oui. Euh, des costumes aussi, sinon c'est des des, des... des... des accessoires qui ont été sinon, reproduits à l'identique, Voilà à partir des moules originaux. Euh, sinon, euh, sinon, aussi des costumes. Voilà, des costumes euh... Pour les accessoires que vous avez eu d'origine, vous les avez eu comment euh... Les, les, les accessoires originaux, euh, on les a eus en fait, c'est parce qu'à une époque, la production, à la fin de la série, à la fin de la, la franchise, la production a vendu des, des éléments euh, de, de, de costumes, d'accessoires, et euh, donc ils ont fait une vente aux enchères, et euh, les fans ont pu racheter euh, des, des éléments... Euh, voilà. Euh, alors je sais qu'il y a pas mal d'associations qui s'amusent à recréer le portail en grandeur nature. Est-ce que vous l'avez fait vous ou pas Alors euh, nous à G4F non, non, non, non. Est-ce que ce serait euh, un rêve de le faire Pourquoi pas, oui, oui oui, oui, mais euh, on sait qu'il existe une association euh, qui, qui a reproduit euh, à l'identique euh, la, la, porte, la porte des étoiles, la grandeur nature, à partir de, des éléments euh, des éléments originaux. Donc, euh, donc euh, voilà. Et euh, c'est votre premier salon ou ça, vous avez déjà fait plusieurs salons Vous avez déjà fait plusieurs salons ou c'est la première fois Ah oui, on a déjà fait plusieurs salons. Moi, personnellement, ça fait euh, ça fait 20 ans euh, que je fais ça. Euh, voilà. Euh, la, la SG4F, euh, on est en association depuis 3 ans officiellement. Mais sinon, ça fait euh, ça fait presque 20 ans qu'on existe. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Okay. Et ben, bah, on vous remercie beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions sur le plateau, en tout cas. Je vais attendre. Alors, on a une petite question. Est-ce que vous avez toujours été euh, aussi nombreux ou pas dans l'association Parce que vous avez dit que ça faisait un petit moment que l'association existait. Mais vous êtes beaucoup et euh, est-ce que ça a toujours été ou pas Il oh, y, y a, comme toute association, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu beaucoup de, beaucoup de hauts. Donc, euh, donc oui, on a, on a été nombreux au départ. Après, bon, il y a eu un petit, un, petit, un petit changement. Donc on était un petit peu moins. Mais, euh, mais là, en ce moment, ça, ça revient très Très fortement il y a beaucoup de beaucoup de personnes qui demandent à adhérer à notre association euh, pour justement euh, faire perdurer la la, la franchise euh, pour montrer au monde entier que Stargate est toujours là euh, voilà donc en bah, tout cas encore merci beaucoup et puis euh, on vous souhaite un, une bonne fin de journée du coup et encore un très bon salon donc, vous pouvez aller les voir sur leurs réseaux sociaux vous les voyez actuellement Et eh bien Re Plateau, donc du coup là on est en direct euh, sur le stand de Fabio Léal, euh, qui fait donc euh, du dessin, notamment basé beaucoup sur le manga hein, en général. Euh, comment tu vas Et eh ben, ça va bien et vous Et eh bien ça va bien, écoute on s'était vu l'année dernière aux, premières, euh, aux AGD l'année dernière. Euh, je sais que tu es un petit peu plus connu pour certaines personnes, euh, tu peux nous dire quelques stars que tu as dessinées euh, J'ai récemment rencontré Cristiano Ronaldo, je lui ai remis un dessin en main propre. Euh, J'ai travaillé avec Gad Elmaleh, Denis Brognard et beaucoup de stars françaises. Beaucoup de chanteurs tels que Souf, euh, beaucoup d'acteurs américains aussi. Des acteurs de la série The Walking Dead et puis de grosses séries à carton de Netflix. Donc voilà. Tu as également fait euh, les, des acteurs d'Harry Potter, euh, Lucius Malfoy. Euh, tu nous as fait également euh, euh, Nico Saliagas, Tu nous as fait... Il y avait... Euh... Pokora, je crois, ou... ouais c'est ça, il y en a plein, enfin il y en a des tonnes. Euh, et tu proposes également des mangas en portrait version manga en 10 minutes, on peut le voir juste là. Euh... Comment tu as commencé le dessin euh, J'ai commencé en lisant les mangas en version papier, euh, tels que Naruto, et puis après ça m'a toujours passionné depuis l'âge de mes 10 ans, j'ai pas arrêté, j'ai 24 ans aujourd'hui, et c'est ma passion et j'en euh, fais mon métier aujourd'hui. Euh. Okay. Euh... Comment tu as eu l'idée de commencer à dessiner des stars euh, bah, J'avais fait euh, des portraits pour apprendre le portrait justement et puis euh, j'ai fait euh, le premier portrait pour Gad Elmaleh et puis ça lui a beaucoup intéressé de le voir sur Instagram et bah, il a décidé de me rencontrer en... pour lui offrir en main propre sur Paris et puis de là euh, bouche à oreille il a contacté euh, quelques acteurs français et puis euh, je me suis fait connaître comme ça. Ouais. Franchement c'est super top, euh, là on t'a vu cette année t'as beaucoup bougé, t'as été aux états unis t'as été à Londres, t'as été à... Beaucoup invité dans les cinémas aussi ouais. pour faire les, les, les, les, voilà. les avant-premières des cinémas. Ouais, je suis beaucoup invité pour euh, promouvoir les événements, euh, afficher mes dessins et dessiner pareil les gens en direct euh, sur le film en question. Donc, ouais, je bouge pas mal en ce moment et ça c'est fatigant, mais je kiffe ça. Euh, pour toi, c'est quoi le meilleur dessin que tu as pu faire Enfin, ton préféré euh, Le préféré que j'ai ici, euh, honnêtement, ça reste quand même Luffy de One Piece. Après, je les aime un peu tous, mais euh, surtout celui-ci là. Celui-ci c'est mon préféré. Ouais le Avengers, c'est vrai que. En fait c'est le tout premier que j'ai fait, il m'a pris à peu près 30 heures pour bien former les visages et tout. Donc c'est le plus galère et c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est l'un de mes premiers quoi. On va voir avec le plateau s'ils ont des questions ou pas. Je vais ah. ouais Alors, Je me permets aussi de, de vous dire sur le plateau, euh, du coup tu as été voir Cristiano Ronaldo, je crois. Euh, tu avais d'abord vu son frère, euh, tu avais fait euh, le dessin, je crois qu'il y avait un maillot aussi, il y avait une histoire de maillot. Je dessinais directement sur les maillots de foot euh, de Cristiano Ronaldo, donc j'ai décidé de prendre tous les maillots de sa carrière et de retracer sa carrière en dessinant euh, avec la peinture sur le maillot directement. Ouais. Et du coup, est-ce que tu es un grand fan de Ronaldo ou... En vrai, je suis portugais, donc euh, au Portugal, Cristiano Ronaldo, il y a Dieu et puis il y a Cristiano Ronaldo, donc... Euh... donc on est forcément à... Alors, Alors du, ah, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir le rencontrer en vrai en chair et en os en vrai ça m'a fait grave plaisir parce que je rêve de ça depuis que je suis tout petit c'est une satisfaction de pouvoir réaliser mon plus grand rêve parce que c'était la personne que je voulais atteindre sous je sais pas moi dix années et tout et puis là je l'ai rencontré en moins de deux ans donc c'est un truc de ouf. Et euh, fier d'avoir une de tes œuvres affichées dans un musée Ouais il y en a six au total. 6 c'est énorme c'est franchement c'est impressionnant en deux ans c'est énorme. En tout cas, t'as vraiment un talent de fou. Et euh, bah, continue comme ça. Je te souhaite d'aller encore plus loin. Même si ça risque d'être compliqué. Mais continue d'aller toujours plus loin. Et puis, bah, je te remercie. Euh, Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver Alors, on peut me retrouver sur TikTok où je, je suis suivi par plus de 160 000 abonnés. Donc c'est Fabio Léal officiel. Et puis Instagram où je suis suivi par 13 500 personnes. C'est Fabio Léal off. Donc euh, n'hésitez pas à me suivre. Je propose beaucoup de portraits, beaucoup de nouveautés toutes les semaines. Donc euh, ça va avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous. En bah, tout cas, je te remercie encore Fabio. Et puis euh, on se retrouve peut être une prochaine fois. Du coup, là, on est en direct encore une fois sur un stand euh, de livres qu'on va parler dans deux secondes. On est avec Pauline. Comment ça va avec ton cosplay Ça va, ça va. C'est euh, pas très pratique pour passer dans les allées. Mais franchement, euh, les gens sont toujours très émerveillés par, euh, par le fait de voir euh, un peu toute cette structure. Du coup, On explique un peu comment on l'a pu le faire. Euh, on prend plusieurs photos, donc euh, voilà. Mais le plus compliqué, c'est mon copain avec ses quatre bras. Mmh. <rire> oui, c'est vrai qu'on l'avait vu hier. Euh, du coup, c'est cosplay de quoi, alors Alors, c'est un cosplay de Toka dans Tokyo Ghoul. Euh, c'est la petite amie, justement, de Kaneki, donc mon copain. Et euh, bah, là, on, on est en, dans la dernière série, euh, dans la dernière saison. Elle est comme ça, elle est habillée de cette tenue-là. Au début, elle fait un peu écolière. Mais après, elle prend cette tenue-là et puis euh, ils vont combattre un peu plus, euh, un peu plus les, les, les ghouls et euh, même les... Euh, les détectives qui viennent pour arrêter les goules, c'est euh, assez sympa. Okay. Euh, du coup, tu voulais nous présenter le, le stand de livres Tu peux nous en dire un petit peu plus Alors ici, euh, je vous présente le stand de Lac. Euh, c'est un stand de, euh, imaginaire. Il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs variations de... Euh, là, il y a la science-fiction, Simétoilé, le bosquet féerique. Euh, donc euh, Rodolphe Le Dorner qui est un de mes collègues, à euh, qui euh, j'ai lu ses euh, livres. Donc, euh, virtuel euh, qui part dans un monde euh, complètement euh, scientifique où ils sont enfermés euh, dans un casque virtuel et euh, leur but c'est d'en sortir à l'extérieur il y a sa petite amie euh, du personnage principal qui essaye de le trouver pourquoi il se retrouve enfermé donc c'est plein d'émotions plein de tentations, c'est vraiment prenant euh, il nous enfonce vraiment dans, dans le cœur du sujet jusqu'au jusqu bout et euh, je vous, vous souhaite de le lire c'est génial franchement pour ceux qui sont mordus de de virtualité, de, de science-fiction, euh, euh, franchement, c'est très prenant. on est dans la deuxième partie du salon euh, on est avec euh, toujours sébastien euh, à la caméra là on va être dans le côté animation un peu plus on va voir les anciens pc on va avoir des bandes d'arcade on va avoir euh, alors là cette année on a du warhammer 40 000 euh, ou 4 000 je sais plus vrai 40 000 je crois on va avoir du jdr on va avoir également un stand de tir airsoft et également du combat de sabre laser et de la VR. on va aller voir euh, mathieu du coup alors du coup on se retrouve avec Mathieu, salut à toi Mathieu. Salut, comment ça va Jusque là ça va, <rire> pas trop fatigué <rire> Non la première journée était un petit peu hard mais là ça va, euh, on un prend peu notre rythme de croisière. Un peu plus calme euh, Ça va, euh, calme oui mais on a eu quand même pas mal de monde ce, ce matin donc c'est bien. Okay. Bon bah c'est cool. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on peut retrouver à cet étage et euh, également euh, comment ça se passe, tout ça, la, les PC, les bornes d'arcade bah pas de problème. À cet étage, bah tiens, tu vois, on va commencer par les PC. Ici, on a tout un ensemble de rétro gaming. Euh, donc euh, ça va de la Nintendo euh, classique euh, à la borne d'arcade pure et dure euh, sous même. Euh, on est essentiellement sur de l'émulation, donc c'est pas de la vraie borne d'arcade, c'est pas de la vraie console de jeu. On fait tourner ça sur des vieux PC. On essaye de recycler un petit peu si tu veux, dans... c'est euh, l'ambiance aussi dans l'association. Euh, on essaie de pas trop gâcher de choses. Donc on fait tourner de la vieille bécane avec des trucs plutôt sympas. C'est ça ce que, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il n'y a pas besoin de jeter les PC en fait, même un vieux PC suffit à faire un peu de jeu. Alors c'est sûr c'est du rétro mais. C'est cool, moi je trouve ça... Ah, et puis surtout que dans le rétro, il y a encore quelques classiques qui sont vraiment bien, qui sont toujours très très beaux, même par rapport euh, au, à ce qu'on a maintenant. Rien de tel qu'un bon Pac-Man ou un Mortal Kombat rétro euh, pour euh, s'amuser. Euh, Puzzle Bubble, Puzzle Bubble, car, euh, il était plein hier tout l'après-midi. Comme quoi, euh, tu peux nous dire également ce qu'on peut retrouver, donc on a quelques jeux de société je crois euh, On a toute la partie qui est animée par euh, le, la boutique euh, Carte sur Table. Bon là pour l'instant on est entre midi et deux donc les gens, les gens sont un petit peu plus en train de manger. On va être sur du jeu de plateau, jeu de plateau plutôt familial. Euh, avec euh, le grand classique King of Tokyo, donc euh, les monstres qui vont ravager la ville. Euh, et puis Room 25 ici qui ressemble un petit peu à une Escape, euh, mais une Escape sur table. Ok, euh, du coup on a également du Warhammer euh, 40000. Ouais. On a du Warhammer 44, je vais finir rapidement puisqu'on a la Fédération Française ouais. de jeux de rôle qui est représentée par Rombelin ici présente qui euh, fait aussi une animation un petit peu particulière cette année, cette année puisqu'il euh, propose un compte interactif euh, dans la salle de conférence en bas. Il, a, il fait quatre séances, si je me souviens bien aujourd'hui, euh, sur tout le week-end. Euh, et euh, à côté, on a le club de jeux de rôle d'Auxerre qui tourne aussi pas mal en proposant euh, du zombie, en proposant euh, un certain nombre de jeux de rôle un petit peu plus classiques aussi euh, à tout le public pour qu'ils puissent s'y initier. Okay, Donc, après, on a ah, également le. On va, on va taper dans le jeu avec figurines. Euh, alors là c'est un petit peu la fierté puisqu'en fait on a deux jeux qui ont été faits maison. Ah oui. Voilà. Euh, le jeu de mecha euh, qui euh, a été fait euh, en participation de plusieurs membres de l'association euh, avec euh, comme initiateur principal Antoine Delcan. Euh, et donc euh, ça, ça a été créé l'année où on a fait le spécial Robot géant ah, Ouais, exactement. Et pour cette année, la nouveauté, et il est là, okay. est, tiens, voilà, on va aller, on va aller le voir, c'est un jeu de course au travers le temps, et euh, ça c'est euh, entièrement Antoine qui l'a créé, de bout en bout, euh, avec euh, une partie des décors qui ont été euh, faits par l'association, et une partie des décors qui ont été réalisés grâce à l'aide de notre partenaire Bureau Vallée. C'est des jeux qui vont être euh, possibles d'acheter euh, dans Alors, un avenir ou pas euh, Ce qu'on aimerait bien, euh, déjà dans un premier temps, on en avait discuté, euh, c'est euh, pouvoir proposer euh, déjà le jeu de mecha en vente euh, au merch pour les années euh, prochaines. Ça demande un petit peu de préparation, il faut voir comment ça peut être fait, mais ce serait vraiment super sympa. Voilà. Alors, tu peux nous dire un petit peu les règles du jeu rapidement Alors. Celui-ci en fait euh, tu pilotes un véhicule un petit peu bizarroïde sur lequel tu vas avoir euh, les cartes et les cartes vont te permettre de faire des accélérations et des freinages qui seront limités aux caractéristiques de ton véhicule Chaque véhicule a des caractéristiques différentes bien évidemment euh, Le véhicule a des points de structure, noté blindage ici euh, Et donc en gros le but du jeu va être de faire trois tours en usant le moins de cartes pétroleum possible parce que si tu en uses trop potentiellement tu ne peux pas réaliser tes trois tours et en essayant de garder ton véhicule à peu près intact jusqu'au bout parce que en effet lorsque tu as des obstacles tu vois là les, les, petites, euh, les petites flèches qui sont ici en fait il faut que tu fasses des tests de pilotage pour euh, être sûr que tu réussis réellement à passer sans toucher les élastiques voilà, et donc si tu touches, tu perds des points de structure, si tu te fais rentrer dedans par les petits camarades, tu perds des points de structure, etc. etc. Voilà un petit peu la, la base du jeu. Et euh, du coup, on a des pions pour ça alors, j'imagine Alors tu as des pions pour ça, alors on a eu un petit souci euh, technique, normalement on aurait dû aussi avoir des pions 3D comme tout le reste, pour l'instant on a des pions carton. Mais normalement, tu on devrait se retrouver avec chacun de ces petits, euh, ces petits euh, comment, dessins, ces petits personnages en 3D. Okay. Voilà. Un peu comme le mode poli au final, oui, oui, classique. Ça. Ah, la première fois que je vois un jeu un peu de ce style là au final, puis alors, avec un plateau un peu, euh, bah, une, une, un plateau de course en 3D comme ça, ouais. je trouve ça stylé. Bah, je crois pas que j'ai déjà vu ça. On avait, euh, on avait dans les années, la fin des années 80, début des années 90, un jeu qui s'appelait Formule D qui était, mais qui était pas vraiment le, la mécanique était différente si tu veux, mais ça, ça existait déjà les jeux de course. Mais là, on a il a vraiment voulu refaire un truc à sa sauce complètement euh, SF euh, qui fait qu'il y a, y a beaucoup d'évolution par rapport aux formules D dans le temps. Oui. Voilà. Donc du coup on a derrière on nous... Euh... Du Battle Tech. Okay. On a du Battletech. Ah, Sempiternel Star Wars bien évidemment. <rire> hein ça. Euh, Et ensuite le Warhammer... Euh, car... Et je crois, si je dis pas de bêtises, que ça a été aussi fait par, euh, par vous euh, en partie Alors... Warhammer, en fait, euh, l'association euh, de Wargame, euh, wargame au serre euh, la plupart de ses membres et membres aussi de l'association en fait, Oxydé, on s'est rejoints et il y a eu une sorte de fusion si tu veux. C'est okay. voilà. si, là, parce que là, je sais que les pièces peu... sont faites euh, peintes à la main pour la plupart, je crois. Peintes à la main, tout à fait, euh, peintes à la main, une partie, euh, une partie aussi modifiée, puisque euh, bon tu as tes grappes plastiques c'est bien mais euh, tu peux t'amuser à faire un petit peu ce que tu veux avec aussi. Euh, tu resculptes, tu, tu rajoutes des morceaux, etc. Okay. Euh, alors moi perso j'ai jamais joué, est-ce que tu peux nous dire les, vite fait les règles rapidement Alors les règles, euh, c'est en fait un jeu d'opposition entre deux ou plus de joueurs. Euh, tu peux avoir, euh, maintenant les, les dernières règles scénarissent beaucoup plus qu'avant, avant, avant c'était deux armées qui se rentraient dedans, maintenant tu peux avoir des objectifs à prendre, tu peux avoir des assassinats à faire au sein de l'équipe de adverse, etc. Euh, tu peux jouer euh, sur euh, des petites parties qui vont euh, dénombrer une dizaine, une quinzaine de personnages, donc là on va être plus sur de la patrouille, et tu peux aller jusqu'à du 4000 10 000 points où euh, là tu vas être sur le, ce qu'on appelle Warhammer Apocalypse où là tu vas avoir des gargants comme ça sur le terrain et donc les, les, voilà, gros, là, ouais, les gros Ça, ça, ça. ça c'est à l'échelle oh, hein. Ah c'est stylé Ah oui euh, Comme tu peux voir là tu as un orque et tu vois ton gargant à côté alors ça ce ah, sont des chevaliers Le gars il fait un, un pied, ça y est tout le monde est par terre Voilà mais alors évidemment euh, ça s'égalise avec le nombre de points puisque ton armée fait tant de points et chaque figurine est considéré comme faisant tant de points en fonction de l'équipement que tu lui mets dessus. Voilà. Ça se joue euh, en petite unités, 5 à 10 personnages. Tu déplaces tes unités. Tu as une phase de tir, tu as une phase de charge et de corps à corps. Et puis après, euh, c'est un jeu qui fait fonctionner aussi ce qu'on appelle le moral, c'est-à-dire que quand tu te prends une belle grosse déculottée, tu fais un jet pour savoir si les gars se font pas pipi dessus et repartent à la maison. Ah, voilà. C'est trop stylé ça. <rire> c'est trop stylé. Et enfin, du coup, on a également. Ah, euh... On est encore. Là, on est encore sur du 40K, du Warhammer 40 000, pardon. Euh, à côté de ça, alors là, on a la partie jeu, mais on a une partie expo là-bas avec Jean-Michel Nouri et Jean-Michel Nouri, ça vaut vraiment le coup d'emmener la caméra là-bas parce que lui, c'est un dieu Je propose qu'on y aille. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'il fait Alors Jean-Michel, en fait, il fait de la modification et de la peinture artistique sur figurines okay. et ce qu'il fait, ça vaut vraiment le coup de faire des gros plans parce que il euh, n'y a pas une seule de ces figurines qui a été modifiée intégralement. Euh, même de l'installation de LED dans certains canons qui permet d'avoir des figurines éclairées. Euh, donc euh, franchement, euh, moi je dis bravo parce qu'au euh, bout de 20 ans de peinture, j'arrive pas à faire le quart de ce qu'il fait. Ah oui, Alors je crois qu'on a une question euh, sur le plateau d'accord bah c'est avec Jean-Michel Noury qu'on doit voir pour un futur événement ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais ouais okay. ben, tout à fait et donc à côté nous avons aussi notre partenaire qui fait euh, de l'impression 3D euh, qui bah tiens entre autres on a là-bas l'overboard de Marty l'overboard de Marty qui a été euh, qui a été fait entièrement en 3D hein. bah, On va aller voir ça tout de suite Ok. Il a dû prendre sacrément longtemps à faire hein, quand même euh, oui, alors j'avais demandé hier le nombre d'heures, je l'ai plus en tête, mais euh, je vais oh, te hein, bonjour, je vais te redemander le nombre d'heures que ça a pris parce que je ne l'ai plus en tête. Hein. 70 heures, 70, 70 heures d'impression, C'est ouais. euh, vous qui l'avez entièrement modélisé ou pas Non, non, non, non, c'est des fichiers téléchargeables sur internet, ça, il n'y a pas de souci, ben. ouais. Et euh, pour la peinture, euh, c'est vous qui avez fait également ou... Alors là, il n'y a pratiquement pas de peinture, hein, à part un peu le noir ici. Mais autrement, tout le reste est fait en différentes couleurs. Hein. Ok. Ouais. Bah franchement, c'est super bien fait. C'est assez réaliste. Je sais pas si vous l'avez vu. Euh, pareil, je sais pas si on a des questions sur euh, le plateau Alors on a une petite question, est-ce qu'ils volent vraiment ah, On n'a pas encore trouvé le, la solution pour le faire voler, non c'est un, un petit peu dommage Mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination ça peut se faire hein. alors, On peut le jeter en l'air, euh, il va voler un petit moment Mais pas longtemps quoi ah, Sinon on se met sur un fond vert, hein, ça marche tout autant <rire> et ben, En tout cas je vous remercie beaucoup Et puis je vous souhaite euh, de passer une bonne journée également Je sais pas si vous avez vu également, on a le T800 juste là C'est super stylé, hier on faisait un quiz On avait le T800 euh, dans le quiz également Et alors euh, là aussi c'est un petit je, je rajoute une petite chose qui est assez intéressante euh, La résine noire En fait euh, Ce sont des tonnerres d'imprimation de, qui ont été reconditionnés, oh. Oui, tout à fait. Et en fait, là, quand tu vois euh, une impression ici en noir, en gros, c'est euh, euh, ouais. ça. C'est une scène. Fallait bien s'en servir. Et, bah, ouais. voilà. et puis on va voilà. finir euh, donc Alors, sur va, le. Entre, ouais, euh, les deux autres standards. Je vais commencer par la nouvelle activité de cette année qui est la réalité virtuelle. Okay. Là-bas. Et ici, eh bien, le sabre laser, le bien fameux. évidemment, le fameux ouais. sabre laser avec le cercle d'escrime au serrois et chancéorien arts martiaux. C'est top Donc, ça euh, Ouais, ouais, ouais, c'est euh, cool, c'est euh, en fait l'activité qui est là depuis les premiers Galactic Days, les tout, tout premiers. Euh, et qui a toujours autant de succès. Alors là, c'est pareil, comme on le disait tout à l'heure, il est midi, euh, il est midi 40, oui, là... Euh, il y, y a quand même du monde, même à midi 40, mais il n'y a pas le monde qu'on a d'habitude. Ah, c'est vrai qu'on a déjà vu des combats de sabre laser un peu sur internet, ou, ou même pour vous le, sur la page Facebook. Euh, je sais que nous, on va venir tester tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion, on va le tester en direct, ça va être ouais. super sympa, je pense. Euh, contre qui est-ce que tu nous conseillerais de jouer pour gagner <rire> <rire> Euh pas contre Ellie déjà ça risquerait oui, oui. de vous faire drôle Après oui il a prévu de nous poutrer donc euh... Alors, ok autrement tu prends le petit garçon là avec le speed oh, c'est un, un peu te déloyal te quand même chance là. et encore même lui je suis sûr qu'il arriverait à nous avoir plus facilement que nous. Euh, bah, en tout cas c'est ouais. cool puis on a également alors ça fait la deuxième fois aussi qu'on a du airsoft ouais. cette année et alors justement on va y repasser on finit là dessus puisque euh, ouais deuxième fois qu'on a le airsoft et euh, ça s'est tellement bien passé c'est pour ça que je finissais par agrandi, là ouais. on a agrandi ouais parce que l'année dernière nous n'avions qu'un seul pas de tir et euh, en fait pour eux comme pour nous, on a trouvé ça tellement sympa qu'on euh, a carrément doublé, euh, doublé la taille et en plus ils se sont amusés à faire une cible animée. Euh, donc comme ça vous allez pouvoir regarder un petit peu leur équipement. Ils sont, euh, ils sont vraiment bien bien équipés, ils sont super sympas. Et puis je crois qu'en plus cette année ils ont rajouté un sniper qu'il n'y avait pas l'année dernière. Alors, euh, le snipe, il est euh, juste en démo celui-là. Euh, ah ouais. ouais, ouais, non, celui-là, euh, tiens, il est là le snipe. Ah, ok. Voilà. Alors, le snipe en démo, euh, on tire plus, tu vois, avec, euh, avec des PM, euh, des MP5 ou des choses comme ça. Okay. Voilà. En tout cas, c'est une association ouais. qu'on peut retrouver, on peut également s'inscrire pour pouvoir faire du airsoft. Bon, voilà, justement, le, le but, c'est de, de démocratiser un petit peu euh, cette, euh, cette activité qui est, qui est certes, euh, les gens trouvent assez particulière, mais en fait, c'est une activité sportive super complète. Et euh, ouais, euh, l'association est ouverte à tous et on peut euh, limite euh, s'inscrire euh, en venant sur le stand. Ça. On peut les retrouver où sur Auxerre Alors, euh, le mieux, tiens, tu vas venir interviewer euh, ouais, tu vas venir interviewer bien. une des personnes de l'Airsoft. Hein. Mais euh, en tout cas. Là, voir là. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Auxerre pour euh, s'inscrire au Airsoft eh bien alors nous sur Osser, c'est euh, donc avec l'association des Never Six. Donc tout simplement sur Facebook, vous hein, recherchez Never Six, vous êtes directement euh, arrivé sur notre page Facebook hein, et après euh, pouvoir euh, communiquer avec nous et parler avec le président pour pouvoir intervenir. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Euh, moi, je sais que je faisais du airsoft à l'époque. J'avais ouais. une équipe et tout. On faisait du capture de drapeau. Ouais. On faisait également de la, de la prise d'otage. Alors on va avoir une question. Je vais écouter la question. Ah. Alors après là je pense qu'il va falloir demander, est-ce que vous avez, alors on a une petite question, est-ce que vous avez des connaissances ou des contacts avec la BAM, la... alors je sais plus comment il a dit, ouais, mais c'est ça, ouais. c'est bon. ouais, ça, ouais. ça, alors après des connaissances non, mais moi j'y joue euh, assez régulièrement, ouais. Alors la BAM, c'est pareil, c'est une association d'airsoft, hein, okay. et euh, qui eux sont un petit peu plus grands, et, hein, ils sont euh, plus nombreux, et au niveau du terrain c'est pareil, il y a de la, du CQB, du bâtiment, euh, ils ont une partie forêt, donc, euh, donc ils sont un petit peu plus grands, c'est sympa. Okay. Euh, je te remercie encore une fois, bonne journée. <rire> <rire> eh ben écoutez, euh, je pense que ça va être fini, on, on va terminer là-dessus, euh, qu'est-ce que tu conseillerais le plus Oui. Merci énormément de, de ce petit tour et puis euh, passe une bonne journée et un, et là, un petit mot aussi. pour finir venez nombreux. <rire> <rire> bah, je te remercie et puis euh, passe une bonne journée à tout cas. Vous Merci. Aussi. Euh, bah écoutez je vous redonne le micro le plateau le temps qu'on aille euh, au prochain stand. En compagnie excuse-moi ton prénom. Giovanni. Giovanni. Ok donc du coup euh, tu gères un peu le stand c'est ça? C'est ça moi je suis le président de l'association Cosgeek donc euh, là sur cet événement on gère euh, le stand VR. En réalité, donc, en euh, réalité virtuelle, pardon. Donc, en fait, on envoie quatre personnes euh, en immersion dans un jeu euh, qui s'appelle Herozone. Donc, c'est soit du laser game, soit des gens en coopération. Okay. Là, par exemple, euh, les quatre, euh, les quatre testeurs viennent de, euh, de se livrer bataille dans un laser game sur euh, une époque un peu égyptienne. Ils sont dans la même partie, en fait. C'est ça. Ils s'affrontent euh, tous les quatre, euh, chacun pour soi, dans la même partie. Ah, c'est super stylé, ça. Euh, vous utilisez quoi comme matériel, exactement? Alors on utilise des casques Oculus Rift, deuxième génération. Euh, là bah, on est équipé de, de, de quatre casques pour, euh, pour le maximum de joueurs sur, sur une même partie. Okay. Et là, euh, voilà, bah, les joueurs à tour de rôle en coopération, soit en équipe, soit individuellement. Okay. Et euh, voilà, ça, on a un beau succès quand même, il y a des joueurs tout, tout au long de la journée. Super ça. Et euh, ouais, ouais, ça marche super bien, les gens sont ravis. Euh, beaucoup ne connaissent pas, donc on est là pour faire tester un petit peu cette nouvelle technologie qui, euh, bah, qui, euh, qui, qui grossit d'année en année. Quoi. Okay, voilà. euh, alors, je ne sais pas si on a des questions euh, sur le plateau peut-être Non ouais. <rire> <rire> Eh bien écoute, euh, je te remercie. Euh, du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux par exemple oui, euh, en, sur Facebook, Instagram, en tapant Cosgeek, C-O-S-G-E-E-K. Euh, parallèlement, on, nous, on organise une convention annuelle à Montreux-Froyonne, dans le 77, en Seine-et-Marne, sur la région parisienne. Euh, nous, on est plus axé euh, manga, mais on inclut également la science-fiction, euh, les séries télé, enfin, tout, vraiment toute la pop culture en général, euh, avec des invités comme des comédiens, notamment de doublage, ouais. Et, ouais, les, les plus connus d'entre eux, et, euh, enfin... Là, on a toute une communication qui est en cours pour le prochain événement. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. Okay. On a des, déjà dévoilé une invitée. Dorothée Pousseau, oui. la voix d'Harley Queen. Euh, euh, euh, euh... Rappelle-moi où c'est déjà avril, okay. À Montreau. Et c'est quand Ça sera les 22-23 avril à Montreau. Je pense qu'on va y aller. <rire> Ça peut être sympa. Euh, on avait une question du coup. On va t'écouter, Eli. Est-ce que, canap... est que le canap aura la possibilité de faire une session Ah, est-ce qu'on aura la possibilité de faire une session en live Oui, bien sûr. On vous attend. Okay. Bah, parfait, avec plaisir. En tout cas, je te remercie énormément et puis euh, on te souhaite une bonne journée. Bon courage avec le monde qu'il y aura merci. et puis euh, encore merci à toi. Au revoir.